Vous savez que euh, l'effet que fait euh, le fait de tomber, quand on est un certain obélix, dans une marmite de potions magiques pour devenir un, une superpuissance. Alors je crois que notre conférencier de ce soir est lui aussi tombé dans une marmite de potions magiques du scoutisme. Et ça a généré ce qu'on appellerait une passion. Je crois que Mathieu Despont ne va pas me contredire ici. Euh, voilà que depuis bientôt un quart de siècle, il est dans la marmite et il a l'air de s'y sentir tellement bien. Il a commencé euh, comme scout, il est devenu responsable d'un groupe et puis maintenant responsable de toute la société. Euh, c'est vraiment une belle passion comme vous voyez d'autant plus que les scouts à Boudry représentent une des sociétés extrêmement dynamiques, extrêmement euh, performantes alors il euh, faut croire qu'elle est magnifiquement bien tenue et qu'elle a actuellement et qu'elle a eu par le passé d'excellents présidents voilà déjà euh, une euh, première chose vous voyez on, on, on sent en Mathieu Libreau, quelqu'un qui a beaucoup d'élan, et c'est peut-être cet élan qui m'a influencé, moi aussi. Parce que, euh, je ne sais pas si certains ont lu quelques articles dans les journaux, il m'est arrivé par un élan de générosité de mettre deux T à son prénom, et il y en a qu'un. Mais enfin, moi je voulais avoir le geste large. C'est pas le qui m'arrive. Je pense, je pense. J'espère en tout cas qu'il m'en excuse. Euh, voilà, alors le scoutisme est une passion pour notre euh, conférencier. il y a d'autres passions, je vous présente juste comme ça en passant le, le Mathieu ponts photographe qui adore faire de la photo et ces photos on les intagreraient volontiers dans notre salon, c'est vraiment des splendides photos. Et puis il y a une autre passion qui est peut-être très neuchâteloise et aussi peut-être qui profite de certaines expériences scoutes, la fondue extrême. Alors ça, c'est tout à fait spécial, hein. mais ça fait partie, partie. Le piano une autre, la grande passion aussi. Vous connaissez sûrement l'engagement politique de Mathieu Dupont dans la ville de Boudry. Et le voilà qui est... c'est pas souvent qu'on a le, le privilège de donner la parole à un responsable de société scout et en même temps du premier citoyen de la ville de Boudry puisqu'il est président du Conseil Général de Beuglis. Et ainsi, je peux dire, Monsieur les Présidents, Président des Scouts et du Conseil Général, je vous donne la parole et en vous remerciant déjà beaucoup. Je précise que je suis pas président des Scouts. Bon, alors, merci beaucoup pour tous ces éloges. Je pensais pas en arrivant ici qu'on allait parler de moi comme ça. Moi, je voulais surtout euh, parler euh, des, de ce siècle de scoutisme à Boudry, parce que c'est quelque chose dans laquelle je me suis lancé il y a quelques temps, essayer de découvrir tout ça. Et puis, c'est là que c'est l'illustration qui montre le mieux ce que j'ai dû faire ces derniers temps. C'est vraiment une véritable enquête. J'ai appris le boulot détective ces derniers temps savoir un peu dénicher tout ce qui a trait au scoutisme à Boudry et un petit peu autour. Et puis euh, je précise de, comme ça que je ne sais pas tout. Je vois ici plein de gens qui en savent aussi beaucoup sur certaines parties des, des choses que je ne sais pas. Donc euh, si tout d'un coup je me plante lamentablement, je raconte des conneries, il ne faut pas hésiter à faire des grands signes, et dire non, non, c'est pas ça. alors euh, c'est un peu le résultat de l'enquête, ce soir. On va essayer de mettre bout à bout plein d'époques différentes, et puis euh, retrouver euh, quelle a été toute l'histoire durant un siècle. Alors au début, euh, bah, on est ici parce qu'on fait les 100 ans, mais c'est pas facile de se dire euh, c'est quand les 100 ans d'une société. Voilà Comme euh, Pierre-Henri a dit, j'ai débarqué là quand j'avais 7 ans, ce pas le premier truc que j'ai appris, hein, quelle était la date de création et tout, c'est même venu assez tard en fait. Et puis ben, comme il se trouve que tout d'un coup on s'est dit on approche des 100 ans, alors ça c'est toute une histoire. Et puis c'est un peu cette histoire que j'ai racontée. Alors déjà je pense qu'il faut mettre le cadre devant ce personnage qui est assez connu. Qui s'appelait très exactement Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell, abrégé BP pour les intimes, c'est un peu plus court. Et puis c'est donc à ce monsieur qu'on doit l'invention du scoutisme. Donc pour préciser, il est né en 1857, c'était un Anglais, et il est né dans une famille, où son père était révérend. C'était révérend Baden Powell. Donc euh, c'est plutôt l'église anglicane là-bas. Et il s'est tourné assez rapidement vers une carrière militaire. Tout d'un coup, il est devenu officier dans l'armée coloniale britannique. Ce qui n'était pas rien à l'époque. Et c'est là qu'on le retrouve euh, en Inde notamment, où il a écrit des bouquins dans lesquels il raconte euh, la chasse aux sangliers en Inde. C'est pas trop ce qu'il a fait vraiment. Et puis, euh, il était connu surtout après, bah, parce qu'il est allé en Afrique, en Afrique du Sud. Il est devenu très très célèbre parce qu'il a réussi à sauver la ville de Mevking, qui était assiégée. C'était pendant la guerre des beurres. Donc c'était les Hollandais contre les Anglais. Ça n'a rien à voir avec une crèmerie. Alors pendant cette guerre des beurres, c'était vers 1899-1900. et la pauvre petite ville de Mefking était assiégée par ces Hollandais qui débarquaient, qui étaient quatre fois plus nombreux que la garnison de la ville. Et puis ils avaient engagé ce colonel Baden-Powell pour dire, toi tu es là, tu protèges cette ville. Et il a essayé de se débrouiller avec les moyens du bord, c'était un type très rusé, semble-t-il. Il avait réussi à protéger la ville en installant par exemple des fausses mines tout autour de la ville. Alors les Hollandais pensaient que c'était miné, terrain miné, on ne peut pas y aller. C'était juste des fausses. Et puis, euh, il avait développé aussi des, des stratégies pour pouvoir passer à travers les lignes ennemies. Et pour ça, il utilisait plein de jeunes, des scouts. C'est comme ça qu'il les appelait. Et puis, ils avaient en général une, une quinzaine d'années par là. Et comme c'était l'empire britannique, il fallait qu'ils communiquent partout. Donc, ils, essaient, ils ont réussi à maintenir la poste pendant tout le siège, qui a duré 200 à quelques jours. Et c'est donc ces, ces scouts qui allaient à travers les lignes ennemies amener les courriers, ce genre de choses. C'est là qu'il existe un timbre scout qui est très recherché par les philatélistes parce qu'il y en a vraiment très peu. Ils avaient fait eux-mêmes un timbre pour pouvoir l'envoyer là et une photo qui avait été prise d'un scout avec un vélo. Et donc ça c'est le début, c'est Baden-Powell qui a commencé à employer des jeunes alors là, c'était un des employés pour l'art, pour faire la guerre. Et après coup, quand il est rentré en Angleterre, il était promu général, tellement que c'était bien ce qu'il avait fait. Il s'est dit qu'occuper comme ça des jeunes pour faire la guerre, c'était pas une bonne chose, qu'il fallait mieux les occuper pour faire la paix. Alors c'est là qu'il a transformé un peu son mouvement. Il a pris sa retraite. Et puis, euh, en 1907, voici la photo du premier Conscout. C'était sur l'île de Brown sea, sur la Tamise. Et puis, euh, le 1er août, ce n'était pas le bon drapeau hein, par rapport à nous, chez nous, le 1er août. Et c'est là qu'il a expérimenté le premier camp, qu'il a commencé à mettre au point sa pédagogie. Et c'était vraiment le mot important, pédagogie, parce que tout d'un coup, il s'est dit qu'il fallait qu'il explique tout ça. Donc il a créé un livre qui s'appelle « Scooting for Boys ». Et dans ce livre, il décrit, alors là, il y avait plusieurs parties. Il décrit euh, comment on doit faire pour créer des groupes de jeunes, comment on doit faire pour les éduquer correctement, pour qu'ils deviennent de bons citoyens, qu'ils se développent dans leur personnalité complètement et tout. Et ce livre a eu énormément de succès, très rapidement, et même au-delà de l'Angleterre, ça s'est répandu très très vite. Alors on a retrouvé quelques documents... Là, ça peut être à peu près illisible, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Mais en gros, c'est une espèce de chronologie qui explique comment est-ce qu'on est arrivé à avoir en 1907 un premier camp scout en Angleterre, et tout d'un coup, ça débarque chez nous. Alors, tout ça, on le doit à Gaston Clair. Gaston Clair, il était secrétaire général des unions cadettes de Suisse Romande. Tout d'un coup, là, on leur trouve des cadets. Alors, en général, c'est plutôt les cadets, les scouts, les, les, les frères ennemis, qui se tape dessus, et bien là on voit que finalement euh, le scoutisme a été importé par les cadets. Et donc ce Gaston Claire, lui, il semble qu'il était en échange linguistique. Et puis qu'en apprenant l'anglais, il est revenu avec une méthode scout de Baden-Powell et il avait décidé qu'il voulait euh, tenter de l'appliquer à ses cadets. Alors, le 16 octobre 1910, c'était au Locke, il y avait une réunion des, des cadets, et il a dit euh, « Alors voilà ce que j'ai eu, euh, j'aimerais euh, savoir si vous êtes intéressé à utiliser cette méthodologie, cette pédagogie, c'est vraiment un truc intéressant, il faudrait qu'on l'applique pour tous nos gentils cadets. » Alors ils ont discuté, discuté, et puis euh, il a commencé en, une année après, en 1911, il s'est dit qu'il allait expérimenter un peu plus. Alors, il a créé deux patrouilles expérimentales, ça s'appelait les lions et les Chamois. Et puis ensuite, il a encore continué, euh, en début 1912. Euh, là, il a, il, il a vraiment posé la question, bon alors, est-ce que tout le monde va adopter cette méthode scout Et là, ça a encore plus tergiversé, il y a des gens qui ont été exclus parce qu'ils ne voulaient pas venir, enfin, ça a changé, tout, tout. Et gentiment, l'idée s'est faite que la méthode scout, c'était une méthode qui était vraiment très très bien, et qu'il fallait en faire la promotion partout. Alors ils ont commencé à créer une association pour répandre au niveau national toute l'idée du scoutisme. Et ça, c'était en avril 1912. Et puis ensuite, au mois de mai, à Neuchâtel, il y a d'autres gens qui ont créé aussi des patrouilles expérimentales pour tester. Alors là, on retrouve la patrouille de vautour, la patrouille des écureuils et la patrouille des Bouctins. Alors, il existe, oui, il existe encore des bouquetins actuellement c'est des lointains descendants, ce n'est pas exactement la même chose parce que c'était encore vraiment expérimental à l'époque. Et ici on voit cette fameuse patrouille expérimentale de Bouctin, qui est un petit fagnon Bouctin. Donc ça, c'est des petits lechatlois qui sont venus au mois de mai 1912 en camp ou en sortie, c'était juste un jour je crois, dans près de Trémont, donc à Boudry. Alors on reconnaît peut-être un petit peu, c'est difficile à voir comme ça. Donc euh, on voit que ça s'est répandu, ça ont testé un peu. Et pour finir, c'est en octobre 1912 que l'association cantonale a été créée, dont on vient également de fêter le centenaire. Mais tout ça, c'est oublié une chose importante. Là j'ai de oublié deux choses importantes, les plus importantes de tous. On vient de passer toute l'année 1912, et puis euh, j'ai oublié de dire que finalement. Quand il voulait répondre à cette méthode scout, il fallait bien que les gens puissent savoir ce que c'était que cette méthode. Donc, le, le, les petits feuillets en anglais qui s'appelaient Scooting for Boys, eh ben, tout le monde ne parlait pas anglais dans la région, donc ils se sont dit il faut qu'on les traduise. Et c'est là que Caston Clair avait demandé en 1910 les droits de traduction pour euh, ce livre, et qu'il avait commencé à traduire, il a traduit un chapitre sur l'éclaireur chevaleresque. Et. Finalement, euh, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des gens qui pourront m'aider, hein, vu qu'on en pleine enquête policière ici. Donc, ça sera participatif. Si vous avez des infos, il suffit de le dire. Alors, tout d'un coup, c'est plus Gaston Clerc qui a continué, mais c'est Pierre Beauvais, un habitant de Grandchamp à Areuse, donc ici tout proche, qui a repris en fait la traduction de, de ce livre, Scooting for Boys, pour en sortir. En 1911, le fameux livre Éclaireur que j'ai ici. Et puis, c'est donc, en quelque sorte, la Bible du scoutisme, ce livre. Et il a été traduit donc, ici, puis imprimé, édité aux éditions de la, Chaux, de la Chaux à Neuchâtel. Et ensuite, ça a été exporté dans tout le monde francophone. Donc c'est là qu'on peut se dire que nous sommes au centre du monde ou presque. Et maintenant, je crois qu'on en est à la 19e ou 20e édition de ce livre. Alors, je voulais juste vous lire un petit extrait de, de l'avis du traducteur. Alors, c'est très rigolo parce que c'est signé P.B. Pour un livre qui a été écrit par B. Puis, ça devait être euh, un truc euh, prémonitoire. Alors il nous écrit « Nous avons une grande reconnaissance à M. Gaston Clerc, le premier qui ait fait connaître en Suisse le « Scooting for Boys » et qui ait fait des démarches pour le mettre en français. C'est à lui que le lecteur doit la traduction du beau chapitre sur la chevalerie. Éclaireur forme un volume de la collection d'actualités pédagogiques publiée sous les auspices de l'École des sciences de l'éducation, l'Institut Jean-Jacques Rousseau à Genève. » Alors, c'est là qu'on peut encore faire le lien cette année avec euh, l'anniversaire de Rousseau, qui est aussi passé à Boudry, pour cette raison que nous avons aussi, c'était euh, ces derniers temps, et maintenant il a un pont à son nom, juste ici. Donc on voit que tout se lit dans cette histoire. Alors c'est la pédagogie. Et puis, il y a des clichés, après, sur le scoutisme. Il y a souvent beaucoup de choses euh, qui sont comme ça, le premier mot qui vient quand on scout et les gens ils répondent, c'est catholique. Alors, il y en a. La plupart des gens qui connaissent l'histoire, ils disent que ça n'a absolument rien à voir, parce que finalement, ça a été créé par le fils d'un pasteur anglican. Ce bouquin a été traduit, même jusqu'en France, par un, un protestant, plutôt. Après, on nous parle de Gaston Clerc dans les, les unions chrétiennes n'était pas tout à fait catholique non plus. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que c'est une image comme ça C'est surtout en France, à mon avis, c'est quelque chose, c'est peut-être le film Scoot, toujours, Là, c'est peut-être plus ancien aussi. Mais en tout cas, en ce qui concerne la religion, pour les gens qui ont lu, c'est assez clair, Baden Powell a écrit qu'une organisation comme la nôtre manquerait son but si elle ne donnait pas à ses membres une connaissance de la religion, mais en général, on se trompe sur la manière de faire. Si l'on traitait davantage la religion comme une chose de la vie quotidienne, elle n'y perdrait rien de sa dignité et elle y gagnerait de l'emprise sur les hommes. C'est à dessein que nous avons parlé de l'observation des pratiques religieuses qu'en termes généraux, nous tenions laisser les mains libres aux organisations et aux individus qui voudront faire usage de ce livre. Ils pourront, en cette manière, donner eux-mêmes leurs instructions. Dans notre association, qui comprend des garçons de toute croyance, nous aurions pu donner des règles précises, même si nous l'avons voulu. Donc, effectivement, il y a des scouts de toute croyance dans le monde entier. Et c'est vrai que maintenant, à Neuchâtel, nous avons aussi un groupe musulman. Il y a quelques années, une vingtaine d'années, il y avait même un groupe mormon qui s'était formé un peu ze. Et donc, maintenant, c'est quand même une majorité de groupes laïques, mais c'est vrai que la religion avait aussi, toujours un fondement dans lequel on parle de développement global de la personne. Donc, c'était l'idée de la pédagogie. Et puis, quelque chose d'autre dans les clichés de scoutisme qui c'est militariste le scoutisme. Alors, ça, ça vient encore plus souvent. Alors, c'est vrai que ça a quand même été créé par un général. Hein. On peut se dire qu'il avait quand même toute sa vie. Même s'il a commencé seulement à la sa retraite, à créer le monde bon scout, il avait quand même une certaine habitude. Mais tout d'un coup, c'est là qu'il a eu la révélation, qu'il s'est dit qu'il fallait changer. Et il précise ici que le nom d'éclaireur n'a pas de signification militaire. Savoir se tirer d'affaire et ne compter que sur soi sont des attributs de beaucoup d'éclaireurs pacifiques aux frontières de notre civilisation. Ce sont là par excellence les qualités qui font les hommes. Nous n'avons pas l'intention de faire de nos garçons des soldats des assoiffés de sang. Voilà, ça, ça peut être assez clair normalement, mais il y a toujours ces étiquettes qui sont collées. Voilà. Donc voilà, là c'est un peu le cadre. Il faut savoir qu'on va parler de scouts, de, de scouts il y a quand même passablement longtemps, et puis euh, ben, voilà, c'est le seul cadre. C'est là-dedans que tout d'un coup le scoutisme a débarqué chez nous. Et Voici une des premières photos du groupe Scout de Boudry. Oui, alors, euh, il devait voyager. Ça, d'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui va retrouver où c'est, c'est bien. Parce qu'on ne sait pas vraiment où c'est. Et c'est là que, alors, quand je vous ai fait la petite chronologie tout à l'heure, c'est assez étrange. J'ai oublié le principal, Je oublié de dire que finalement il y avait ce bouquin qui a été créé et puis il a certainement dû y avoir une certaine émulation dans, dans le petit territoire ici autour, entre Boudry et Areuse, parce que c'est le 21 mars 1912 que le pasteur Philippe Rollier a décidé de créer un groupe scout. Et puis ce groupe scout, à l'époque, c'était assez différent de ce qui se passe maintenant. C'était un groupe qui avait des et tambours. Et ils avaient un uniforme avec un grand béret basque. Donc ça ressemblait à ce genre de choses. Et c'est vrai que quand on voit comment on s'habille plutôt maintenant, c est, c est, ça décadre un peu en faisant dans les habits du dimanche, comme ça. Alors on observe ici des toutes vieilles photos. Et on commence gentiment à reconnaître. Là, là c'est nettement mieux. C'est les mêmes alors. C'est plus en allemand, cette fois on reconnaît la rue. Vous avez reconnu la cuve, ici, les verres Mais alors, dans mon enquête, en fait, comment j'en suis arrivé à là la... Eh bien, ça c'est encore toute une histoire, c'est finalement euh, on a posé le cadre. Et puis euh, j'ai eu l'occasion euh, en 2007, de faire partie des, des gens qui ont organisé le camp cantonal qu'on a fait pour fêter les 100 ans du scoutisme, les, les 100 ans du camp de, sur l'île de Brouncy, dont on a vu une photo au tout début. Et puis, à cette occasion, on avait fait quelques recherches et on avait utilisé ces, ces superbes petites brochures qui ont été éditées à l'occasion du 40e anniversaire et du 50e anniversaire de l'association cantonale, donc, tout d'un coup, là-dedans, j'ai découvert un peu les débuts de l'histoire, parce que chaque groupe a un petit historique. Alors là, c'est là que j'ai appris qu'en mars 1912, le pasteur Relier avait fondé le groupe des éclaireurs de la ruse. Et puis, qu'ensuite, il y avait le chef Maurice Pernoud qui s'était occupé de ça. Qu'ensuite, en 1919, l'activité la, musicale commençait à péricliter et sont arrêtée. Et puis, euh, c'est là qu'on apprend aussi qu'il un certain Herman Ouzer, qui a été euh, chef du groupe entre 1919 et 1925. Et voilà que justement pendant ce week-end-là, en observant des albums photos de la partie historique, j'ai eu la chance de tomber là, juste euh, sur Marie-Christine Ozer, qui est juste ici-là. Et on a commencé à discuter un peu euh, de scoutisme, de l'histoire de Boudry, et c'est là qu'elle m'a dit « mais je dois encore avoir des photos de mon père qui traînent à la maison, c'est pour là que je regarde, j'ai fouillé ». Et, et c'est comme ça qu'on ben, s'y a été revus et elle a commencé à faire tout un travail de fourmine, à aller faire des fouilles archéologiques presque, c'est ça. Et elle a retrouvé plein de merveilleuses photos, dont celle-ci, euh, ces photos-là, qui, qui retracent le, le tout début des scouts de Vaudry. Donc, euh, il semble que c'est Herman Roser qui avait ces photos chez lui, donc euh, on ne sait pas vraiment qui les a faites, mais il est probable que ce soit lui ou quelqu'un qui était toujours avec, et dont les gens toujours avec. Si on avance un peu ici, on découvre un visage, je ne sais pas si vous voyez au milieu, qu'on va retrouver assez régulièrement. Alors, il s'agit de Jules Berger, Ah oui, c'est lui. Alors, euh, Herman Moser et Jules Berger, c'est un peu les deux compères, d'après ce que j'ai compris, ils étaient toujours ensemble. Alors ça, c'est une toute vieille photo. On voit même qu'elle a une, une brisure ici. Ça, ça nous montre qu'en fait, c'était une plaque en verre. Donc on peut encore imaginer le genre d'appareil photo qui a fait cette photo. Donc ça, c'est la vieille époque où ils n'avaient même pas encore des uniformes, euh, disons, plus traditionnels de scouts. Et apparemment, ils devaient aller parader euh, un peu partout. S'il y a quelqu'un qui reconnaît l'endroit, c'est volontiers. Ça ressemble pas mal à la Suisse allemande. Et puis, nous allons passer gentiment dans les années 20. C'est à ce moment-là qu'on change complètement. L'uniforme, on retrouve encore Jules Berger au milieu, entouré de gentils éclairs dont on ne connaît pas le nom, à moins que quelqu'un le donne. Et puis ici, on voit ces merveilleux chapeaux, avec toujours Jules Berger sur la droite, et tout à gauche, c'est Herman Ozer. Et au milieu, à côté d'Hermann Ozer, c'est ah. des Dettrat. Et voilà, l'enquête se complète C'est vrai que nous avons là quelqu'un qui connaît très très bien aussi. Là, il faut pas que je me plante, ça va être compliqué. Alors au milieu, là. Et puis si nous continuons, alors en plus d'avoir retrouvé des merveilleuses photos, nous avons également retrouvé des cahiers dans lesquels il y avait des récits de séances. Alors on voit que c'est des récits assez intéressants. Alors il paraît qu'il y avait des, des, des frelons qui bourdonnaient dans la cheminée. Et c'est la cheminée, laquelle Celle du Château de Pierre, qu'on m'entraîne. Château de Pierre qui était à l'époque le local du groupe. Alors ça c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. J'avais déjà vaguement entendu parler de cette histoire, mais effectivement, en creusant, là, de plus en plus, on est retombé sur des infos et ça s'est précisé, vous verrez un peu plus loin encore. Là, il y a des, des perles qui sont là au milieu. Je vais essayer de vous résumer un peu l'histoire qu'on qu raconte ici. Alors, c'est l'histoire d'une sortie qui a été effectuée dans les gorges de la Reuse, où ils sont allés, ce que nous explique, vers un pont qui n'a pas de parapet. Sur lequel il y a un petit sentier qui grimpe jusqu'à une grotte. La grotte dite des jours-souris. Alors en réfléchissant, je me suis dit que ça devait être la grotte de verre. Parce qu'il y a le petit pont de verre, effectivement le parapet est presque à ras du sol, avec le sentier qui arrive droit dans cette grotte. Et ce qui nous explique, c'est qu'il y a un des éclairs qui a commencé à faire un feu de feuilles mortes à l'intérieur de la grotte pour pouvoir éclairer. Et que gentiment il y a la fumée qui commençait à envahir toute la grotte. Et là, ils ont été obligés de descendre le plus profond. Alors, ben, c'est un peu... Je ne sais pas si j'aurais fait ça ou plutôt le contraire, moi. Mais... Ils sont descendus. Ils nous expliquent que finalement, ils sont quand même ressortis, parce que ça n'allait pas tellement, Ils ont pris des bougies, Puis qu'il y a la deuxième équipe qui devait arriver alors qu'ils avaient déjà grillé toutes les bougies. Donc, en échange, ils sont allés chercher de, de la sève pour essayer de fabriquer des torches. Et c'est là qu'il y a une espèce de phrase. Pendant que les éclaireurs cherchaient la sève du sapin, nous avons été regardés un hôtel pour les sacrifices que les habitants primitifs de nos forêts avaient élevés. <rire> on apprend des choses. Hein. Alors un peu plus loin, on nous parle de, de la, la crotte du four. Donc effectivement, euh, ils sont allés dans ce qu'est la, la pomme du four, comme on l'appelle actuellement. Et il y a effectivement toute une légende qui va autour qui expliquait qu'il y avait des sacrifices humains à la autour. Alors c'est probablement quelque chose de dans cet ordre-là. Mais ce que je trouve aussi très intéressant là-dedans, c'est que la crotte de verre, c'est une activité que j'ai moi-même fait plusieurs fois avec des éclats. Donc apparemment, euh, dans les années 20 ou maintenant, on fait les mêmes activités. Ça n'a pas beaucoup changé. Par contre, on a des lampes de poche, des lampes à LED, beaucoup plus pratique. Et puis je vous ai dit qu'on allait revenir au château de Pierre. Alors voici une découverte très intéressante qu'on a faite dans les archives d'Hermann Hoser. C'est le contrat de bail pour ce château. C'est carrément même euh, Madame Dupaquier qui fait un contrat avec Monsieur Hermann Hoser au nom des scouts dans laquelle elle dit que depuis le 1921, ils ont à disposition le local et la terrasse en haut pour la modique somme de 5 francs par mois. Alors moi aussi, je louerais le château de pierre pour 5 francs par mois. Je ne sais pas si la famille du paquet est toujours d'accord pour ce prix. C'est vrai quand on regarde comme ça, c'est de toute beauté. Et, non c'est pas truqué, c'est une photo que j'ai faite, euh, je ne sais plus quand, mais il y a quelques années. Depuis le père vous, on voit comme ça, suivant comment on s'oriente. Donc ce merveilleux château, les, les, les éclaireurs de Boudry, en étaient très fiers. On a également retrouvé euh, des chansons pour des soirées euh, avec les, le groupe de Cortayol, le groupe de Beuvet, dans lequel chacun faisait un petit couplet et ceux de Boudry euh, étaient fiers de dire « Nous, nous sommes le groupe le plus vieux, nous sommes les châtelains, nous avons un château, vous, vous n'avez pas grand-chose. <rire> » Ensuite, c'était le groupe de Beuvet qui dit « Nous, on est les petits jeunes, on vient d'être créés, on n'a rien du tout. <rire> » Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Jules Berger qui était le chef du groupe de Boudry, il a aussi créé le groupe de Beuvet, dix ans après. C'est dit comme ça que ça faisait deux groupes. Il a trouvé personne pour s'en occuper, alors il s'en occupait lui-même. Et pour finir, il est devenu chef de district, comme ça c'était plus simple, il faisait beaucoup de choses. Et ce, ce local, donc depuis 1921, est utilisé jusqu'à... Alors là, j'aurais besoin de l'aide de ceux qui savent... Jusqu'à l'incendie qui a finalement euh, ravagé une partie de, du château. Et c'est là que je ne sais pas quand était ce que c'était cet incendie. Alors Je ne sais pas si quelqu'un sait, si quelqu'un s'en souvient. Oui, là il y a des gens. On était présents. on était présent. Exactement. Oui, on était mais vous savez, on ne peut pas savoir exactement comment ça, ça brûlé. Mais c'était la première fois, parce qu'on devait aller chercher du bois pour alimenter cette cheminée, n'est-ce pas c'était du petit bois. Et puis cette fois-là, cette année-là, on nous a apporté en tout cas deux stères de bois. Des bas, des dazons. Vous voyez, des bâtons qu'on peu, Pas tout à fait un mètre, mais cette année, il y en avait plusieurs stères carrément dans la salle des chevaliers. Là, hein. Et puis, euh, on a fait un feu... Mais je me rappelle très bien que la cheminée était défectueuse devant la, la protection. La, la partie du centre rouillée était carrément trouée. Les planches du, du, les planches du plancher donc, arrivaient presque à fleur de, de cette cheminée. Alors on a pu faire un beau feu. Mais il n'y avait même pas un robinet. S'il fallait de l'eau, il aurait fallu chercher en bas chez le vigneron. Puis c'était fermé. Pour les... Alors on a fait un feu avec des dazons. Et on sait que les dazons, à certains moments, ça sent ça son, y a des qui ça partent. Craque, ça part. Oui. Et puis, euh, il y en a même deux, trois copains. -ce que c'est une salle chevalier. Il y avait donc des fresques de, de, de... Comment on dit Saint -Jean. Saint -Jean. Oui, De mais, euh, mais non, euh, non, non, non, euh, non. non c'est ça. Il a, elle a sa, sa maison encore... J'ai vu... C'est encore son ancien. Il a fait des fresques. Il ah, avait fait sur une paroi la salle des chevaliers. Il avait dessiné peint, une série de chevaliers tout en, en, en, en, en, en, en, en peinture. Ils étaient dans tous. Et puis, il y avait devant un chevalier à loup qui prêtait sûrement à son capitaine. c'était ça. ça. Sur le côté, il y avait deux chevaliers qui montaient en direction du château euh, dans les villes, qui, donc des peintures. Et sur une autre face, il y avait Saint-Georges qui terrassait le dragon. Avec un immense dragon qui, qui crachait du feu. C'est cas de dire un du le feu, ce jour-là. <rire> Et là, disais, de feu sans brûler. <rire> et puis le, terrain, le chevalier, c'était Saint-Georges avec son blason, et puis une, une lance, c'était sympa. Ce que je voudrais savoir, est-ce que quelqu'un a des photos de ces œufs qui ont brûlé bon, bon sens, non, lance la pelle. Ça n'a jamais été photographié. Est-ce que les œufs. Oeuvres... Parce que je suis sûr que c'est dans les plus grands, grands dessins qui peut être. Il n'a pas un travail fait. C'est ça qui est dommage. Alors voilà. Donc, je ne vais pas avoir la parole, mais je vais compléter ce que Rico vient de dire. Il est un peu plus jeune que moi. C'était moi qui étais. Euh, on avait une mauvaise époque. Il n'y avait pratiquement plus de chef j'étais le dernier chef de patrouille, j'avais repris la troupe. On avait reçu des dazons, mais on avait surtout été au bois mort, et on nous avait charrié ce qu'on avait ramassé dans les forêts de trois mois. Et alors là, on montait avec un bidon d'eau, on faisait un feu de cheminée, et puis quand on avait euh, essayé d'éteindre le feu, Bien, on finissait de l'éteindre par une méthode. <rire> Mais je crois que les 7 ou 8 ans qui étaient là ce n'avaient pas assez eu à souper. <rire> il a probablement suffi d'une bonne bise pour faire ranimer les braises, quelques mauvaises braises. Et je peux vous garantir que c'est vrai, parce que finalement, j'ai été convoqué par le juge Calame et ça m'a coûté 15 francs. Oh <rire> Mais le pire, c'est quand j'ai dû aller m'expliquer chez Mme Dupakir. Alors, dans la grande salle du château de haut je m'autant vous dire, devant cette dame qui devait avoir au moins l'âge que j'ai maintenant, je n'emmenais pas là. <rires> J'étais content le jour, au moment où elle m'a libéré. Vous avez l'année, vous avez produit 45... 44, 45... 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45. <rires> oui, je... je 50%, 50%. 50%. Mais alors là, je vous retrouverai la date. Si vous alors, d'après e mon historique ici, vous avez repris en 1946 le, la, la troupe. Donc c'est possible, que ça, ça tourne là-haut Parce qu'il y a un document que je vais encore avoir. Euh, je l'avais amené une fois à l'état-major de la Bible pour le présenter à Léon du qui avait envie de savoir comment tout avait pris feu. C'était simplement euh, l'acte de condamnation signé du juge Calabre. Alors là, vous aurez la date. Peut-être qu'on retrouvera un jour. Alors, merci pour ce scoop. Comme ça, j'ai bien fait de venir ce soir. On peut relancer l'enquête, continuer, en savoir toujours plus. Incroyable. Donc, c'est à peu près par là que se termine cette aventure avec le château de Pierre comme local. Non, c'est pas vrai. Hein. Non, c'est encore continué Ah oui moi, je me rappelle. Euh, ah non, je savais pas. J'imagine au moins jusqu'en 1960. 1960. Aussi, bien sûr. On a fait. Il y avait le camp fédéral en 56 dans les Franches montagnes. C'est bon pour oui. notre local, hein. D'accord. Alors, euh, très bien. <rire> Et puis, effectivement, il n'y avait plus aucune trace de peinture. On avait mis sur les parois euh, du, du treillis militaire vert en étoffe. On avait recouvert les parois comme ça. Mais alors, euh, quelle occasion, que d'un coup, ce, ce, ce, ça n'a plus été le local des scouts Moi, jusqu'en 56, j'ai pas affirmé que ça l'était. Après, j'ai cliqué que j'ai vu que ça allait Alors, on rouvre une nouvelle énigme. <rire> Alors peut-être qu'il n'y avait plus assez de scouts pour que la famille du paquet ait bien vouloir laisser les scouts occupés. Bon, ben on, on relancera à des recherches. Non, ah. parce que les recherches. La terrasse en haut, c'était devenu une cuvette sous l'effet de la chaleur. Les rails avaient fondu et il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus d'escalier, plus rien, tout avait brûlé et c'était bien avant les années 50, mmh. ça je peux oui, pratiquement le garantir, c'était bien avant les années 50. 50. On peut signaler encore un, bon, un petit incident, lorsque les pompiers sont intervenus, ils ont tiré les courses depuis le présenterie et puis arrivé en haut, ils ont vu que c'était le mauvais bout. <rire> Alors, c'est pas facile, ça. Il y a vraiment des circonstances qui font que ça peut débrûler. Donc... Là, je propose un petit retour en arrière. On revient dans les années 20. Nous sommes toujours là. Nous sommes en 1922. Et là, on voit vraiment bien l'uniforme. C'était le 1er mars 1922 lors d'une sortie au dessus de Gorgier. Et puis, c'est là qu'on retrouve aussi de nombreux articles de journaux dans les archives que Hermannoser avait gardées. Et donc c'est la feuille David de Neuchâtel, il faisait des articles passionnants comme euh, « Comment former les chefs ?». C'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que finalement, ils avaient créé un mouvement, le faire grandir. Maintenant, ce n'est plus tellement ce genre de canaux qu'on utilise, mais euh, finalement, on devra peut-être tenter gentiment aussi euh, de diffuser euh, un peu plus à large échelle. Bon, la presse n'est plus tout à fait pareille non plus. Mais il y a des choses, dans ces articles qu'on retrouve... Ici, il y a un article sur un camp qui a eu lieu au pré de Clé en 1922. Et on nous explique qu'il y a des, des activités passionnantes. Ils pourront pique-niquer, ils verront les concours des patrouilles ou individuels, télégraphie, rapidité manuelle, course d'obstacles, présentation des patrouilles, exercice de gymnastique, jeux d'hiver, et en outre le dimanche midi, un culte présidé par le pasteur Philippe Rollier qui réunira toute la troupe. C'était un camp de distri qui se passait auprès de Clé. Donc là, on a réussi à recouper les articles qu'il y avait eu dans le... le courrier du vignoble ainsi que dans le... la feuille d'Aville de, de Neuchâtel. Alors je remercie Marie-Christine Ozer qui a fait mmh. le boulot de découper ces articles, les rassembler, les retrouver et tout ceci. Et voilà qu'on a même réussi à retrouver les photos qu'il y avec de cet événement. Le prêt de clé. Un haut lieu de camp-scout apparemment, parce qu'il y a toujours des camp scouts qui se passent régulièrement là et on en a encore eu cet été. Et on continue à voir un peu à quoi ressemblaient les photos dans les années 20. Ici il y avait même une loterie. Alors si quelqu'un retrouve un billet de loterie, je pense que... Peut-être qu'elle trouvera quelqu'un pour aller euh, retirer son lot. On a encore le numéro. Et là, on retrouve, je pense, une, une des anecdotes les plus intéressantes. C'est le "Two Finger Tap Et on, on arrive à même voir du texte en bon français comme "soyez les bienvenus". Alors, c'est en fait les scouts de Zofingue qui sont venus en camp pendant deux semaines à Vaudry. Et ils ont fait euh, les mêmes visites que tous les touristes. On arrive à lire euh, Creux du vent, Grand Decker, Le Loc, Les Brennets, Saut du Doux. Alors, personnellement, j'avais jamais vu des, des mots en français écrits comme ça, en lettres gothiques. Et puis, à côté, on a un article de nouveau du Courrier du Vignoble qui explique en français ce que les gentils amis de Zofing avaient écrit en français dans, dans leur journal et qui sont très contents d'avoir fait un camp, d'être venus au château de Pierre. Et je trouve ça très intéressant parce que, c'est finalement, on voit qu'à l'époque, le local des scouts permettait d'accueillir des touristes, on va dire ça comme ça, et actuellement, c'est toujours le cas, notre MESEC actuel accueille toujours des camps. D'avril à octobre, c'est plein, on a beaucoup de classes qui viennent de Suisse allemande, on a beaucoup de camps scouts qui viennent l'été pendant les vacances, et puis euh, bah, c'est tous ces gens qui vont faire le même genre d'excursion, ils vont aussi euh, au creux du vent, euh, les gorges de la ruse. Donc finalement, euh, chaque fois que je retombe sur des trucs comme ça, je me dis que ça n'a pas beaucoup changé quand même, d'une certaine manière. C'est un peu le cadre qui a changé. Et là, on arrive sur un article, je l'ai là, en grand, comme ça vous pouvez le voir, c'est en 1924, c'était le courrier du vignoble avec la une au milieu, enfin il y a presque tout sur la une. Au milieu, un cinéma, un cinéma organisé avec des séances organisées par le comité de la troupe des éclaireurs du district Boudry, et il faisait la projection de deux films. Abol, Auvergne, Cortaillot, Saint-Aubin, Pevet, Boudry. Et c'est intéressant parce que finalement, hein, moi, il ne me semble pas que dans ces 25 dernières années, on ait présenté beaucoup de films comme ça à la population. On devrait peut-être, ils avaient des bonnes idées. Là, ce que j'aime bien aussi, c'est le contexte qui va avec. On apprend que la pâtisserie veuve de Boudry est bien assortie en Poisson d'avril. On <rire> ne sait pas si c'était une pâtisserie qu'ils avaient, était juste Elle est toujours, oui. Mais alors, les poissons d'avril, ça se mangeait hein Ça devait du chocolat parce qu'en dessous, on, on nous dit qu'elle est bien garnie en chocolat. Et si on va dans la suite de l'article, on nous explique que. Le second film débute par des scènes prises au château, à Châteaudet en camp sous tente de 50 ou 60 éclaireurs au bord de la Sarine. Ça ressemble beaucoup au camp qu'on a fait en 2004, qui était un camp cantonal à Châteaudet au bord de la Sarine. <rire> Pas de prise de vue jouée, le film enregistre simplement l'activité habituelle si intéressante du camp. L'opérateur a ensuite accompagné un groupe de scouts dans une excursion dans le du midi, à la haute cime les vues pittoresques du val ascension interrompue par un orage, nouvelle ascension en temps de mort, barap, etc. Ouais, là on voit que les scouts faisaient déjà beaucoup de montagnes. On verra un petit peu plus tard aussi. Alors on continue. Quelques jolies photos. On reconnaît Jules Berger toujours. Les autres, personnellement, je les reconnais moins. pour aller chercher des fleurs, apparemment. Encore une conférence qui est annoncée. Et Ici, la conférence nous dit que, « En ce qui concerne plus spécialement notre district, un seul groupe d'éclaireuses ou guides, celui de Boudry, a vu le jour actuellement. Il servira de terrain d'expérience et sera sans doute le bon grain qui fera lever une ample moisson dans d'autres villages. » Donc, en 1925, il y avait un groupe d'éclaireuses à Boudry. Alors, j'ai entendu qu'il y a eu plusieurs groupes à différentes époques. Ce n'est pas encore très clair pour moi quels étaient les groupes d'éclaireuses, c'est venu, c'est reparti. Et puis ici, on voit le 14 mars 1926, une réunion des chefs de troupes de district, du district de Boudry, Alors, ils paraissent âgés, mais ils ne sont peut-être pas si âgés. Ils étaient habillés comme ça. C'était à la gare de chambrelien Et quelques mois après, il y avait le camp cantonal du de, de blanc -Jacques. Et c'est un camp cantonal... Euh, chaque année, euh, à Pentecôte, il y avait des camps cantonaux euh, dans, dans cette période-là. Et ici, on a le programme de ce camp. Alors, apparemment, Herman Hauser devait être assez impliqué parce qu'on a retrouvé tout le budget du camp, euh, les comptes, euh, plusieurs exemplaires de programmes qui étaient faits comme ça avec euh, des stencils. Alors, ce qui change un petit peu par rapport à ce qu'on fait actuellement, c'est qu'il se lève quand même pas simplement plus tôt. Hein. Nous, on se lève pas à 5h30. Par contre, il se couche un petit peu plus tôt. Là, je vois à 21h30, euh, extinction des feux. Donc, on a tendance à pousser les jeux de nuit un peu plus tard. Mais il y a pas mal d'activités qui ressemblent beaucoup quand même, secourisme et signalisation, concours individuels, courses plates, courses en forêt, des cérémonies de promesses, plein de choses dont on fait toujours... Et voici le culte qu'il y avait pendant le camp. Et voilà. Une photo très intéressante. Alors, on découvre ici, au centre, je sais pas si vous le reconnaissez, avec les une des toutes premières photos que je vous montrer, c'est Baden-Powell lui-même en personne, tout seul, accompagné de plein de gens, dont tout à droite Jules Berger. Mais qu'est-ce qu'ils avaient ensemble Alors, euh, en recherchant un peu, c'est toute une histoire aussi. Après avoir exploré euh, les nombreuses archives d'Herman Ozer, j'ai aussi été à la Bibliothèque des Archives Scouts à Butte, qui collectionne énormément de choses sur les scouts. Je crois qu'on peut retrouver à peu près tout ce qu'on veut. Si vous ne savez pas retrouver le moindre petit biblo-scout ou qui a un lien avec les scouts, je pense qu'il y a tout là-bas. Et j'ai débarqué là-bas il y a à peu près une année, mais j'ai demandé euh, « Bonjour, est-ce qu'il y a quelque chose qui concerne les scouts de Boudry ?» Et là, c'était un peu. Ouh, on a tellement de choses qu'ici il faudra chercher, il faudra un truc un peu plus précis. Alors j'avais déjà ces brochures dans lesquelles il y avait une mention euh, du sourire scout. Un petit bulletin. Et voilà que. Tadaan, on m'a fourni quelques exemplaires laissés par Jules Berger dans la bibliothèque. Mais aussi, j'ai demandé est-ce que vous avez des photos de l'époque Là, c'est. Oh non, mon ami Marc Soin, il a dit, Ouh, les photos, c'est un truc qu'on n'en a pas beaucoup, euh, ça va être très difficile, mais par là, il y a un coin, c'est des albums photos, personne ne sait à qui c'est, personne ne sait d'où ça vient, peut-être que c'est as de la chance, c'est ce qu'il faut. Alors je suis allé fouiller, c'est ces albums-là, et ça correspondait exactement à ce que je cherchais. J'ai eu de la chance, j'ai ouvert, je regardais, j'ai feuilleté, et on retrouve des albums avec au début une liste de noms. C'était les noms des gens présents. Alors, euh, pour la plupart des gens, je pense que les noms ne disent absolument rien. Mais comme j'avais déjà commencé un peu mon enquête et cherché des noms, j'ai reconnu quelques noms et je me suis dit « Ah, ça, ça pourrait bien... » Et en creusant toujours plus et en faisant des recoupements avec euh, plein d'autres sources, j'ai découvert qu'effectivement, c'était bien ces albums-là. Donc ici, il y a un album très intéressant qui est complètement démantibulé, dans laquelle on retrouve cette photo avec Baden Powell. Alors tout d'un coup, on se dit, ah bah, Baden-Powell, ça me part toujours paru très lointain. Et puis en fait, ça n'était pas tant que ça à l'époque. Et cette photo a donc été prise, malheureusement pas juste ici, mais dans un camp, qui un camp national à Genève en 1932. Et il semble qu'il inspectait le camp des Neuchâtelois qui se passait, qui était à Genève. Et donc, euh, la petite légende qui est en dessous nous dit que c'est Baden Powell qui exalte sa bonne humeur habituelle. Oui. Ça se voit. Oui. Jules Berger aimait raconter qu'à ce camp, à Genève, les Neuchâtois avaient invité Madame Powell pour une fondue. Ah, c'est okay, Il accepté l'invitation et qu'il leur avait simplement dit après qu'il avait mangé dans des tas de tribus en Afrique et partout, mais jamais une commune pareille. <rire> Merveilleux <rire> Ben, J'ai vraiment bien fait de venir ce soir. Hein. <rire> et je vois que le temps passe et gentiment, on va un peu accélérer dans le temps aussi. Alors voici quelques extraits de ces merveilleux albums photos. Quelques sorties, on voit très bon aussi qui revient assez régulièrement. Alors il y a un album photo de 1933 qui raconte un peu le camp à Savolaire. Il y a un album euh, photo mmh. sur, sur, sur les Kedushi. Là, on mmh. voit un peu toujours ce camp. Et je parlais avant du film où on parlait des dents du midi. Et ben ici, euh, c'était en 1933 sur euh, la cime de l'Est. Alors, ben, on voit le chapeau au scout et il grimpe pas mal hein, quand même. avec l'équipement de l'époque. Bon, c'est des choses, il y a deux ans, je suis aussi allé avec les scouts au Dents du Midi. Mais nous, on s'est cantonné au refuge des Dents du Midi où on a dormi là-bas et on n'est pas monté tout en haut. Ce qui paraît que c'est devenu un peu dangereux maintenant, il n'y a plus assez de glace pour que ça tienne. Puis il y a d'autres photos, euh, un autre album qui nous parle de, de <rire> Du camp à Adelboden en 1935, Alors on voit que la piscine, c'est des activités qu'on fait toujours. Et là, on découvre le chalet des éclaireuses. C'est le chalet de l'Association mondiale des éclaireuses qui est à Adelboden. C'est tout le folklore qui c'est vrai, ça existe. Ça c'était un camp à Charmé euh, en 1936. Donc, voici euh, la dent de euh, la dent de Brandaire. Alors Charmé, dans la liste des camps que j'ai réussi à reconstituer où j'ai à peu près les. 4 4-5e des camps. Je crois qu'elle revient quatre fois, Charmel. Ça doit être un point qui est vraiment bien. Il y a souvent des camps là-bas. Alors ça c'est le camp national 1938 à Zurich. Où semble-t-il le groupe de Boudry était allé avec le groupe de Cortaio. Ils étaient jumelés. Alors voilà. Nous avons le sourire scout, et ça, ça m'a beaucoup aidé aussi à comprendre toute l'histoire dans tous ces petits feuillets qui traînent par là. Il y a énormément d'anecdotes très très sympathiques à voir. Alors c'est là qu'on découvre aussi les conditions à l'époque. Tous les participants prendront leur sucre et 10 centimes. Les troupes assurent la partie solide de la collation à leur scout. La troupe de Boudry offre le thé non sucré. Oui, la feuille d'avant. voilà ça. Ah. On dirait que c'est un peu le ça, en tout cas c'est un peu comme ça ce tableau de, à, à Boudry de, dans le qui Alors c'est possible la décoration, la, la décoration de la salle, de la salle des, des chevaliers avec une il y a un H dessus, ça peut être Ugna. C'est le bulletin de le souris scout édité par les scouts. C'est tout à fait probable. Il y pourrait bien. À confirmer, mais... C'est un peu, peu ce genre, pas tout à fait, mais c'est vraiment ce qu'il est... C'est un petit terrain, ça a mis la sonde de la sonde. C'est pour vous. Vous voyez, c'est. Vous voyez à peu près ce que c'est. D'accord. C'était en couleur, c'était à l'éville. Bien. Alors. Si on va à l'intérieur, il y en a un autre ici avec aussi Saint-Georges qui terrasse le dragon. C'est de toute façon un thème récurrent. Celui-là est un peu différent. Ici, on a une petite, euh, un compte-rendu d'un raid de la patrouille des Hirondelles qui se rend au château de Pierre, d'où elle repart en chantant sur des bons vieux refrains pour effectuer son raid. Sur le chemin des buges, nous rencontrons deux pauvres routiers qui, partis un peu avant nous, s'étaient déjà égarés, et nous demandent le chemin de la carrière de Trois-Roues. Sans se douter les pauvres, la louveteau aurait honte de poser pareille question. Effectivement, c'est aussi une carrière où on va régulièrement, parce que c'est là qu'on fait nos passages, en général. C'est vrai que tous les louveteaux sont au courant. Donc, déjà à l'époque, apparemment, c'était le cas. si on feuille encore quelques autres petites anecdotes. Il y en a une un compte-rendu d'une assemblée de l'association cantonale dans laquelle on parle du chalet du mont qui est le, le chalet cantonal qui a été acheté en 1939. Là, nous sommes en 1941. Et nous avons un rapport du chef Robert Tissot, qui nous présente un rapport très intéressant sur la marche du chalet depuis son ouverture jusqu'à ce jour. Il dit que ce premier exercice est bon, mais notre chalet n'est pas suffisamment visité par les troupes qui devraient y passer au moins un week-end par an. Alors, j'ai beaucoup rié en lisant ça, parce qu'il y a à peu près une année, en novembre 2011, 60 ans exactement après ça, on nous a sorti exactement la même phrase. Les groupes ne vont pas assez souvent au chalet cantonal, ils devraient y aller au moins un week-end par année. D'accord. <rire> Les choses sont pas mobiles, cool. décidément. Ici euh, nous rappelons que la cotisation de housto est de 20 centimes par mois et qu'en janvier, il y aura à payer l'assurance de 1942, soit un franc 10. Et puis euh, nous avons donc dans cette, euh, ce numéro-là ici euh, nous avons euh, toute l'histoire qui est précisée. C'était à l'occasion des trentenaires, maintenant nos centenaires, et nous précisait euh, toute l'histoire du groupe. Et quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est que en juillet 1912, une course est organisée au plateau de Dies. C'est la première course la première sortie des scouts de Boulay, et il se trouve que, cette année, le camp d'été, où est-ce qu'il se trouvait Après elle, sur le plateau de Thiers. Donc là, je me suis encore vraiment dit, mais il n'y a vraiment rien qui change, en 100 ans. On va toujours au même endroit La suite aussi intéressante, parce que, en 1913, a une sortie de trois jours, dont la première journée, le 13 juillet, se passe à Trémont, à l'occasion de l'inauguration de la cabane du club Jurassien. Alors voilà, effectivement, cette année, on fête aussi les 100 ans du Club Jurassien. Les vitrines qui sont ici, on les a partagées cette année avec le Club Jurassien. Donc voilà que depuis le début, ces sociétés sont liées. Ça se voit. Et puis ensuite, ben, la suite du camp a hein, continué à pied. les ponts, jusqu'à la chaux de -Font, par Chasserelle, Les Vieux-Prés, Retour par lumière, saint blaise saint blaise pont en bateau à moteur. Ah, il faisait des grands tours, hein, mais j'aurais un peu peur d'organiser ça, maintenant. Et ici, nous avons un superbe message secret. Alors, je vous laisse le déchiffrer. Et puis, il faudra le renvoyer à Claude Bonin. Donc, vous pouvez lui dire directement. Si vous arrivez à le déchiffrer, il est là, après. Si j'appelle le premier boss, c'est Scout. Et puis, si je peux m'acharner sur Claude Monin encore une fois, il y a une petite pique là-dedans qui est précisée. La journée cantonale des éclairs Neuchâtelois au mail, le 7 juin 1942, un scope de goudry qui s'était oublié nous rejoint par le tram, c'est le CP Claude Monin. <rire> Ah non, on sait, non hein. Voilà donc quelques anecdotes qu'on peut retrouver dans, dans ces, ces petits bulletins. C'est vraiment très intéressant parce que là, bon, on a vraiment la, la vie du groupe, alors qu'à d'autres périodes, on n'a pas grand-chose. Et notamment, on arrive dans les années 50, et c'est là où j'ai très peu de choses. Alors, là, vous... alors, euh, voilà. alors, ça c'est un camp, qu'on avait fait les une de aussi, avec les éclameuses de La baie roche et c'était au campon, l'ancien campant militaire de de, de breté Donc là, je suis présente avec toutes les filles, théo, là, théo. À droite, non, troisième, tout à gauche. Je ne sais plus où je suis, mais je suis là. tout à gauche. Voilà. Une de... ah, on voit enfin. bah, aussi Georgette Renan. Je n'en ai pas la Si et elle est au milieu, euh, oui. Ah oui Au milieu. Ouais, la... au milieu. Ouais. Exactement. C'est en quelle moi Je crois. 55. C'est le chapeau Oui. Ah oui, mais attends, je t'en <rires> Alors ici, nous sommes au Chambossère, pendant le même camp, et puis nous sautons deux ans plus tard, nous, la vallée de Conches. Donc c'était le commandement international de la vallée de Conches en, en 57, Sept. où l'édit était très présent. Et ça, c'était la journée officielle à Houston où tous, euh, tous les participants étaient réunis. Voilà, alors, euh, il y a eu un moment Baden-Powell, il y a eu un moment sa femme. C'est bon, vous connaissez tout le monde. Problème, tout alors, Baden-Powell, hein là, il était non, mort déjà depuis de nombreuses bon années. Alors là, c'était notre camp de la groupe de Boudry. Comme on n'était pas assez nombreux, on était avec les équipes de roman de Berne. Et puis là, c'est peut-être euh, le petit déj je ne sais quoi. Là. C'était un autre tentement et puis il y avait tant d'entendus des visites, voilà, très connues. Des vaches. Ah, ça me rappelle aussi des souvenirs de vaches, hein. je crois qu'il y en a eu tout le temps. Alors qu'on les une pomme, toujours à la Vallée de Conches. On, on, était, on était mis en retraite et on devait marcher jusqu'à 2-3 semaines. Ou si là-dessus Peut-être pas, parce que je vois des choses de merde. Il fallait bien quelqu'un pour prendre les photos voilà, aussi. Je ne sais pas si c'était des photos qui ont été diffusées par la suite. Là, on change encore de génération. On peut changer de côté de la salle, je ne sais pas si quelqu'un le reconnaît. semble avoir entendu. Il a une barbe maintenant, un hein. chamois. Donc nous sommes en 1967. On va le ferrer. Et là on reprend le même. Alors c'est toute la famille Colliot qui... « Prépare une centrale hydroélectrique hydro pour éclairer les tentes. » Alors ce que je ne sais pas, c'est, est-ce que ça a fonctionné Ouais, quelques jours, parce qu'après, il y a le cru qui a tout emporté. <rire> Mais ça a fonctionné il y a quelques jours. C'est un bon début. Ah, c'est incroyable, ça, moi, je n'avais jamais vu, je n'en ai jamais fait non plus. Et puis là, on Là, on se retrouve tout de suite euh, plutôt dans, dans ce qui est la cour actuelle du collège de Vauvilliers, qui était juste à côté du local qui euh, a laissé sa place plus ou moins au remaniement de, du coin à l'époque de la construction du collège. Là, on se trouve dans les années 70, donc c'est 72, 73. Je vous laisse un petit moment, il semble qu'apparemment il y a plein de gens qui sont intéressés, il y a plein de gens connus là-dessus. Alors si jamais quelques-unes de ces photos sont dans les vitrines à l'extérieur, si vous n'avez pas encore eu, Et c'est l'époque où on arrive dans cet énorme projet de vouloir construire une maison, vu que le petit local qui était juste en face a été rasé, il se trouvait là où il y a à peu près l'évitement maintenant en face du collège de Vauvilliers. Et puis, si j'ai bien compris, donc à l'époque il y avait le choix, la commune mettait à disposition deux terrains, qui étaient les terrains utilisés par les services industriels, comme dépôt, donc au bord de la Reuse actuellement, et où il y a les services industriels actuels, où les locaux ont été construits par dessus, auprès du Chêne. Et donc ce merveilleux projet a été lancé. Là on voit carrément hein, le chantier de la MESEC. Alors on parle toujours de chantier, chaque fois qu'on fait des, des travaux, des rénovations, on fait des nettoyages, c'est des chantiers. Là, le chantier c'était un peu plus concret à l'époque. Jolie coupe de cheveux, ouais. <rire> <Et> du <beau. rire> Il y a Pascal aussi. pas ce qu'il a Je pense que Je pense avec le, le chapeau, ouais. Voilà. Là on arrive en 1976, dans un camp à Saliez. Là le temps s'accélère, hein, qu On qu'on gentiment arriver au bout aussi. 1977. Il fallait bien faire des soirées, euh, granger un peu d'argent aussi. Là, il y a déjà la barbe. Là aussi. 78. Et on arrive en 79. La charpente arrive, gentiment. Enfin au sec. Wow. <rire> La Goudrisia, 1981. Alors c'est là que j'apparais dans l'histoire, parce que c'est là que je suis né, je pense à peu près un mois et demi avant. <rire> Donc jusque-là, j'ai pas vécu, après, pas encore au scout, après, encore, mais... On retrouve le prix de clé, toujours un lieu de camp. Et voici le camp à Randinachia en 1987. Alors j'avais beaucoup entendu parler de ce camp, vraiment tous ceux qui l'ont fait, ils s'en souviennent parce qu'il y avait de la neige partout, qu'on se baignait dans le beau de Glacier. Voilà. Alors, c'est Jean-Luc Geyser, pour ceux qui le connaissent. Alors, il y avait un pont de corde pour aller entre la cuisine et les tentes, juste pour compliquer un peu. Et là, on arrive en 1988 au camp cantonal, en plan sur B. Oui. Yates, Freyck ou Nicolas Freyck. Là, c'est la grande époque des de couleurs fluo. C'est François Frass. <rire> Alors voilà enfin la première photo où j'apparais. Alors si vous me cherchez, moi je suis le type qui se cache là derrière. Oui, il y a Fabienne qui se cache derrière le poteau aussi. Le grand, là, il se cache toujours au fond de la salle. Ici, on a Antoine qui se cache sur le côté aussi. Il y a Mikaël, alors lui, il a changé, il était devant, derrière. Voilà, Alors, gentiment, on commence à voir les gens qui sont ici présents un peu plus. Oui. C'était il y a pas très longtemps, mais la mode n'était pas la même. Alors, ça, c'était un camp avec les bouquetins, là. il a là. Et moi, je suis le petit ange au milieu. Alors, là, nous sommes en 1990, pour préciser un peu l'époque. Ça, c'était ma période de travestie. Il y a quelques photos assez rapprochées, donc on va en voir quelques-uns. Oui, alors il y a des soirées, on se déguise. Et... On pourra presque vous rejoindre la pièce, là je crois qu'on est en tout cas les trois qu'on voit bien présents. <rire> <coughs> on chanterait aussi beaucoup. Oups, là. Oui. Voici une spécialité des pionniers de l'époque, du poulet grillé sur le feu directement. Alors ça, nous sommes en 1994, on arrive vers le, le camp fédéral. Nous avons dû faire un superbe wagon pour aller au camp fédéral. Notre cuisine. Alors, il y avait quelques personnes, c'était juste notre petit sous Nous étions 2000. Vous avez un beau chapeau. Hein. Donc voilà, on voit que l'uniforme qui était depuis les années 20, là, il était toujours valable. C'est le même foulard que j'ai autour du cou, là. À l'époque, on avait un foulard violet qui était uni. Oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé des foulards. Il y a eu une organisation par district qui se faisait. Et le foulard du district de Boudry était violet. Et ensuite, les groupes ont un peu séparé leur foulard tout en gardant toujours le violet. Donc nous, on a du violet bleu vernis ils ont du violet tout court. Un Peugeot, ils ont du violet jaune et jaune et noir. À beuvet ils ont du noir, rouge, avec un petit triangle de violet. Donc ça se retrouve toujours. Mmh. Toujours la Bourghésie. Hein, on continue, on fait toujours la même chose finalement. On change les gens. Mais alors ça, c'est la dernière soirée qu'on a faite. Après, c'était trop long à organiser, on a arrêté. Donc nous sommes en 96. Notre superbe Mirador. Ça c'est le camp cantonal de 1997. Toujours le même chapeau. Le local des Louveteaux. Alors là on s'amuse à mettre la chemise dans le pantalon, mais en fait c'est moins en moins le cas. <rire> si c'est pas pour dire plus le cas. Alors une des spécialités du groupe, c'est faire des pontes, de cordes, des tyroliennes, ce genre de choses. Alors voilà les Louveteaux déjà à l'époque. <rire> Apprendre à faire ce merveilleux nœud carré. Là, on observait la piscine Aline, j'ai entendu, oui. Faire une piscine dans une rivière, c'était intéressant. Et là, c'est comme pour la centrale hydroélectrique, il y a eu une crue. Alors, on avance. 2001, voilà. Ensuite on arrive au superbe camp dans les arbres, dans les hauts bouts de ville là. Toute l'équipe qui avait construit ça. Mais encore un chantier de la Mézèque. Là on cassait un peu. C'est l'époque où on a refait la cuisine. Et le temps passe, on arrive à 90 ans. Il reste plus que 10 ans à faire. Et ça avance encore et encore. Toujours une bonne ambiance. Là, c'est de notre camp en 2006, quand nous sommes allés en Bretagne, donc là, c'est dans les sables mouvants du Mont-Saint-Michel. On a essayé de perdre tous les éclairs et les louveteaux, mais ça ne marche pas. Hein. C'est une des gens, histoire, des de sables mouvants. Hein. Ils sont tous revenus. Toujours le prix de clé, qui revient aussi régulièrement. Alors ça, c'était toujours en Bretagne, donc euh, c'est la vie de château, Toujours. C'est les louveteaux qui étaient dans ce camp. <rire> <rire> Joli petits bon. Quelques jolies balades en montagne pour honteux à Cabane de la Et on arrive au camp fédéral en 2008. Donc, depuis 1938, en 2008, on a toujours participé à ces grands camps, toujours encore. Il y en a encore plein que j'ai loupé. Puis ça, c'est la, la coupe du Baby Scout. C'est un tournoi de baby foot qui est organisé pour les responsables et les pionniers. Et si se trouve que ce sera justement ce week-end, alors on espère que encore les gens de Marfour vont gagner, parce que ces dernières années, ça a assez bien marché. Alors, il y a aussi bientôt une vente de Noël. Euh, si, euh, samedi, si vous passez euh, toujours au même endroit pour la micro. Ah, c'est toujours les mêmes qui gagnent, en fait. Heureusement, tant que c'est des gens de notre groupe, c'est bon. Et on a fait une petite expérience de refaire la même photo 20 ans plus tard. Et là, on se retrouve au même endroit que 20 ans plus tôt, aussi là où on voyait en petit ange au milieu à la côte au fait. Et là, on se retrouve à la photo que je vous avais mise au début. Petit souvenir pour le centenaire nous sommes cette année en 2012 aller se remémorer un peu les quelques endroits qui ont fait partie de l'histoire du groupe. Puis nous avons organisé une petite séance avec tous les anciens en mois de septembre. Ça c'était le camp d'été, de nouveau un camp cantonal sur le plateau de Diès. Comme la première sortie, et voilà, le dernier camp qu'on a fait. Et là, je voulais juste vous montrer encore une petite comparaison très rigolote que j'ai redécouverte, puis on terminera par ça. Alors, en 1935, on faisait du plongeoir. En 2011 aussi. Ça a un petit peu changé la manière, mais c'est pareil. En 1936, on mettait des chapeaux sur les vaches. En 1922, on faisait de la lutte, comme ça. Et plus tard, on continue, toujours et encore, et encore, et encore. Les marches aussi. 1935, en marche, en marche, en marche, en marche, encore et toujours. Tout le temps! Mais ben, elle a aussi en 1933, en 1995, en 2017. Donc c'est à chaque fois des jolies neveux. Et quelques petites plateformes aussi qui sont des spécialités. Celle-ci, elle était jolie jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Alors, si vous avez besoin de construire une fois euh, des plateformes, il y a quelques expériences comme ça. Voilà. Donc, je terminerai ici. On va remettre ces jolies photos, là. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce qu'on est déjà bien largement avancé. De vos applaudissements. Avant de remercier notre conférencier, euh, je peux ouvrir la parole un petit instant parce qu'il euh, accepte de se prêter à ce jeu des questions-réponses. Quelques questions, vu que le temps a un peu passé, mais ça, ça fait partie de la passion. Est-ce que je peux passer la parole à, à quelqu'un, une question Il existe des livres d'or Certainement. Mmh. On avait tous des livres d'or. il oui, y, y avait... Après, il avoir parfois de renseignement. C'est que je n'ai pas retrouvé exactement euh, un, quelque chose qui ressemble vraiment à un livre d'or. Il y a des, des cahiers un peu comme ceux que je vous ai un petit peu montrés. Mais précisément, il doivent être acheté chez quelqu'un parce que je n'en ai pas vu beaucoup. Oui, une question. Oui, je n'ai pas entendu grand-chose sur euh, Denis Schwarz et Girardier. Euh, qui avait un ballon libre et qui était tiré par euh, une moto. Ils étaient à moto sur la, la route, euh, notre, notre route euh, actuelle, et ils tiraient un ballon libre. D'accord, alors, euh, j'en je n'en ai jamais entendu parler. Oui, oui, oui. Non, mais Denis Schwarz... Euh, alors, Denis Schwarz, oui... Quand on voit les noms de temps en temps, il, il y a son nom qui revient, mais c'est vrai que je n'ai jamais entendu parler de cette histoire de ballon. Bon. Donc mais si, si quelqu'un aura des infos une fois... Tu me permets peut-être une petite question pour euh, la raison pour laquelle on a choisi le nom de marfo pour la troupe on aurait pu choisir un autre nom. Est-ce qu'on sait ça Alors, j'avais essayé de me renseigner. La réponse la plus proche que j'ai eue, c'est Claude Monin qui m'a expliqué qu'il avait cherché un nom local, le nom de la tour. Mais c'est vrai que je, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas si il veut prendre la parole ou pas. Je ne sais pas Au si quelqu'un sait. simplement, après la perte d'un local du château de Pierre, on a été un bon temps. Le, à ne pas savoir où se retrouver. Et alors on avait nos séances dehors, on n'avait plus de local. Et un beau bon jour, on, on était là sur le château et on s'est demandé pourquoi pas troupe Marfaux. Et je me souviens, quand on avait proposé ça, j'avais été questionné par euh, celui qu'on appelait Vieux Chamois, c'était Imoeuf, le chef cantonal, qui voulait savoir euh, ce que c'est une pièce, non Alors, je lui avais envoyé une carte postale avec la tour Marfo en expliquant que c'était un monument euh, historique à Boudry et que les, la troupe avait décidé de s'appeler dorénavant Troupe Marfaux. Allez. Oui, merci. merci. Est-ce qu'il y aurait encore une autre question oui. Qu'à un certain moment, quand tu, les éclairs ont été créés, tu parlais des cadets. Est-ce que les cadets existaient avant les éclairs Les cadets existaient avant les éclairs, oui. Mm -hmm. Ça date de 1850, je crois, par là haut déjà un peu genre Alors, c'était le même genre, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, Gaston Pierre, lui, il trouvait la méthode scousse intéressante. C'est vraiment appliquer une pédagogie à son groupement. Et c'est ce qui en fait aussi beaucoup fait l'essor du scoutisme, c'est que quand on voulait créer un groupe de jeunes, on ne savait pas comment faire. Il y a beaucoup de paroisses qui ont créé, que ce soit catholiques ou protestantes, qui ont créé des groupes de jeunes, et à ce moment-là, ils appliquaient la méthode scout, ce qui fait que ça devenait un groupe scout. Actuellement, on a les scouts, puis à côté, on a le groupe de la paroisse, des choses comme ça, ou des divers groupes de jeunes. Donc c'était vraiment plutôt une pédagogie à l'époque, comme ça s'appliquait. Mais alors parallèlement, les cadets ont subsisté. Et il y en a encore toujours, même s'il y en a un peu moins. Alors, à l'origine, les unions chrétiennes de jeunes gens, ouais, c'est effectivement des années 1850-58, c'est parti en Angleterre, avaient trois branches. Il y avait les unions chrétiennes cadettes, moyennes et aînées. Et bien, Neuchâtel, avec Gaston Clair, à ce moment-là, on a ajouté une quatrième branche qui était les unions les cadettes et claireuses. Les scouts unionistes donc aussi. <coughs> Ça va. En France, les scouts unionistes. Ouais. Je crois pouvoir dire qu'à ce moment-là, les pasteurs de Boudry, Boudry était un fief national. Alors qu'à Portaillot, partout, on avait des paroisses indépendantes. Il y avait des pasteurs indépendants et des nationaux. Mais pas à Boudry. À Boudry, le passeur indépendant venait d'Areux, c'était le pasteur de Rougemont. Et alors, après Rolié, il y a eu Beaudieu, et c'était euh, dans le fond, la troupe des Flaireurs était un mouvement euh, moins infleuré à l'église, alors que le pasteur Beaudieu était là depuis plus grand mais je crois voilà. qu'il y a un élément qu'on probablement vérifier sur le sauvage. Merci de ces précisions. Peut-être qu'on va s'en tenir là. De toute façon, vous savez que la soirée continue encore un petit moment puisque vous allez rester au Musée de la Reuse pour boire un petit verre qu'on aura le plaisir d'offrir à tout le monde. Je voudrais, en votre présence et en votre nom, remercier notre conférencier de ce soir, lui dire que le musée de la Rue est quand même très fier, parce que si cette troupe marche si bien, c'est certainement grâce au musée de la Rue, <rire> en toute modestie, puisque euh, nous avons prêté nos compétences. Le pasteur Rollier, en 1910, a créé le musée là-haut. C'est lui qui l'a organisé, c'est lui qui a dynamisé ce musée. Euh, il était partout, hein. c'est un personnage très actif. Et voilà qu'en 1912, deux ans plus tard, il met oui. ses compétences acquises au musée au service <rire> des Alors, euh, en tout cas, un grand merci pour cet exposé si, si riant, riant, et si, si ouvert, si participatif. C'était extrêmement sympa, très chaleureux. Euh, nous avons revécu ces 100 ans, vécu ces 100 ans, c'est extraordinaire, hein? c'est magnifique de voir ces belles activités. Alors, euh, un bon succès pour les 100 prochaines années. Alors, et peut-être plus là. Hein. Peut-être, peut-être, hein, c'est ne jamais. Mais il faut en tout cas un joli carburant pour tenir le coup pendant ces 100 ans. Et alors, euh, on voudrait remettre ça à notre conférencier. Euh, pour qu'ils trouvent un meilleur équilibre sur les petites plateformes qui des fois tombent, si j'ai bien compris. Merci. Ouais, merci beaucoup. En tout cas, merci aussi pour tous vos apports. Sans sens qu'on va encore creuser longtemps pour essayer de découvrir tous les restes de l'histoire. Alors, merci à tous, et puis, euh, comme ça, l'enquête continue. Ce sera un joli mot de la fin.